Eh ben ici on est à Colomba, <rire> c'est le nom de la ferme, c'est Colomba. Et depuis, depuis plus de deux ans maintenant on est producteur de volailles La Belle Rouge pour la société LDC, des éleveurs ardéchois. L'abattoir se trouve à Féline dans l'Ardèche à côté eh ben D'entrée déjà il fallait avec les, un bâtiment comme ça de 4000 poulets il fallait mettre environ un hectare de parcours. Pour la volaille, c'est dans le cahier des charges, c'est comme ça. Donc on a essayé d'exploiter le parcours avec des céréales. Mais c'était compliqué pour des histoires de clôture et de réduction de parcelles. Donc on a préféré essayer de faire une plantation dedans. Et le châtaignier s'est imposé parce qu'il pousse naturellement ici dans les bois. La terre paraissait propice au moins sur une partie de la parcelle. Et puis on a un bon copain qui a planté du châtaignier ces années-ci, qui nous avons convaincus que c'était ça l'avenir. Mmh. Ben, c'était oui, exploiter de la châtaigne et puis faire de l'ombre, et puis occuper le terrain. L'ombre, pareil que la volaille, eh ben, mais c'est vrai que l'été, quand il fait bien chaud, elle vient se mettre à l'ombre, elle gratte là sous les arbres, elle, elle recherche l'ombre. On voit bien l'été, les arbres ne sont pas développés encore pour faire de l'ombre, et eh bien la volaille, elle se retire contre les murs des bâtiments, voire elle rentre dans le bâtiment pour être à l'ombre. Hein. Après, est-ce que réellement ça va profiter, ça va faire de la chair, le fait qu'il soit à l'ombre je suis pas convaincu, mais le bien-être, ça, il n'y a pas de doute. Mm. Oh, normalement non, mais bon, comme euh, c'est de la volaille qui va dehors, et eh ben les fientes qui, qui sont produites à l'extérieur, qu'on ne récupère pas, et eh bien on peut supposer qu'elles euh, profiteront euh, aux arbres. Voilà, ça peut faire un petit apport d'engrais, quoi. On a ouvert une raie avec une charrue, une charrue spéciale, à deux versoirs. Et puis on a mis les plantains, on a tiré de la terre. On a mis du fumier, de volaille, je précise. <rire> et puis surtout, on a mis par-dessous un engrais organique riche en fer. Disons que c'est comme on a planté ces deux dernières années, on a voulu mettre quand même un peu de la céréale dedans et faire passer la batteuse. Alors donc on y avait du blé, je crois, cette année, l'année passée on avait des sorgho. Bon alors le blé, c'est vrai que les poulets, ben, quand ils sortent, eh ben, ils trouvent du blé à manger un peu. Bon, ça fait aucune nourriture, ça ne représente pas grand chose sur la nourriture, mais ça leur profite toujours un peu. Bon, le blé en moins pour la bateuse, c'est pas un drame. Et puis d'autant que les poulets, ben, ils ont mangé jusque là-devant, ils ne sont pas allés manger plus loin, quoi. Mais bon, je pense qu'à l'avenir, on va arrêter l'histoire de, de de semer de la céréale là-dedans. Ouais. Soit on va les travailler uniquement, les travailler avec des méthodes superficielles, genre cultivateur ou herse rotative, ou alors on va carrément semer un engrais vert au milieu et on entretiendra que, que la bande où c'est planté. On va sûrement, je pense qu'on va semer une, un mélange à chair au milieu. Ouais. Ah mais sûrement que le fait d'avoir des, des arbres, bah une plantation, comme du noyer, du châtaignier, bah oui, pourquoi pas, ça peut faire une bonne image un jour. Ça peut les intéresser de faire une photo là ou, ou de dire alors, parce qu'ils sont tout le temps en train de faire des démarches de, de qualité pour prouver alors alors aux gens à qui ils vendent des volailles au supermarché ou autre chose que les volailles sont dans sont, ont du bien-être elles sont dans des parcours et ils sont toujours à l'aise quoi il faut toujours valoriser cette image ça sera toujours positif ça